Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog un peu particulier, d'abord parce que c'est le dernier déjà, et puis spécial aussi parce qu'aujourd'hui on va aller en immersion dans un dispositif démocratique inédit et assez exceptionnel. Aujourd'hui, les communistes organisent ce qui est d'une certaine façon, on peut dire, la plus grande visio de France. C'est parti Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, le PCF a souhaité une conférence nationale. Une sorte de grande réunion réunissant des délégués de différentes fédérations pour consulter l'avis de près de 1000 communistes à travers la France. Mais face à la situation sanitaire empêchant de réunir autant de monde dans un seul endroit, le Parti communiste a dû faire preuve de créativité et sortir les grands moyens. Un dispositif exceptionnel qui demande un haut niveau de préparation. Ok tout le monde, on est dans l'antre du siège du colonel Fabien. On va rejoindre toute l'équipe qui est en train de mettre en place le système de visio. C'est un système de visio qui est assez particulier et qui mérite une certaine préparation. Ça va, 24 heures de cette conférence nationale un peu inédite Comment, Dans quel état d'esprit tu es ben, serein parce que euh, on a créé les, euh, les conditions techniques pour euh, que ça marche. Donc normalement, ça devrait marcher. C'est impressionnant, mais ça vaut au moins ça parce que la situation elle est aussi impressionnante. Il faut qu'on fasse la démonstration que c'est possible de s'organiser, de riposter la politique de gouvernement, de dialoguer ensemble dans, dans toute la France sans pouvoir se déplacer pour autant. Aujourd'hui, les Français n'ont pas le droit de passer d'une région à une autre, et pourtant, eh bien nous, on va réussir à faire parler ensemble mille délégués. Sur euh, les, ouais. le meilleur moyen d'empêcher de, la politique du gouvernement de se mettre en œuvre. <rire> voilà. Le lendemain, c'est le grand jour. Un jour qui commence au pas de course pour le secrétaire national. Nous pouvons être euh, fiers de ce que nous avons accompli et euh, nous, sommes, nous commençons dans un jour et demi de débats qui seront, je suis sûr, prévus. Toute la journée vont s'enchaîner les interventions vidéo de nombreux militants. Une règle, 3 minutes pour s'exprimer à travers sa webcam auprès de dirigeants nationaux attentifs et de tous les autres participants en ligne. Quant au vote, il se réalise sur smartphone. J'abandonne quelques heures l'impressionnante coupole Meyer pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Bon alors vous l'aurez compris, l'objectif du dispositif c'est de faire en sorte que tous les communistes de France puissent se réunir malgré le contexte Covid. Et donc du coup on va aller de l'autre côté de ce grand écran très important impressionnant, qu'on a vu jusqu'à présent, pour voir comment ça se passe du côté des fédés des sections et de tous les communistes qui sont dans leur lieu de militantisme. Salut tout le monde à l'occasion de mon passage en section, ici dans le 14e arrondissement de Paris, j'en profite pour échanger avec Yann Brossard autour de cet exercice d'un genre nouveau. Ça va, Oui Très bien Je t'attrape au vol pendant cette conférence nationale. Yann Brossard, porte-parole du Parti communiste français. Alors bon, c'est un peu inédit quand même, ce, cette façon de faire là. C'est complètement inédit. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'organiser une conférence nationale comme ça. On se manque un peu parce qu'on aime mieux se voir et être plus proche les uns des autres. C'est la seule formation politique qui a fait ça pour ah, l'instant. Complètement, c'est la seule force politique qui a, qui a réussi à faire ça. ça et est et on est 1000, ce qui est quand même un, un chiffre considérable. 1000 qui réfléchissent sur les élections de de 2022. Et... Toi, tu attendrais quoi d'une candidature communiste à l'élection présidentielle C'est qu'elle remette le, le, le débat politique sur de bons rails. On est, je trouve, dans un pays où on a des difficultés sociales terribles. On a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, des tas de salariés qui sont mal payés des tas de salariés qui ont peur de se retrouver au chômage et on a malheureusement un débat politique qui tourne autour de sujets complètement anecdotiques et qui finalement sont très très éloignés des préoccupations des gens. Et donc je pense que ce qu'on peut attendre d'une candidature de Fabien Roussel, c'est de, de remettre le social au cœur du débat. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends de sa candidature et je pense qu'il a toutes les qualités pour, pour porter une très belle candidature à l'élection de 2022. L'exercice que vous faites là en tant que militant communiste, est-ce que tu crois que c'est un exercice qui, entre guillemets, fera référence après le Covid Est-ce que l'expression démocratique des citoyens, demain, des, certains votes seront faits de cette façon, en dématérialisant Je pense quand même, moi, que la, la, la démocratie a... A besoin de, de, de confrontation euh, quasi physique quoi. C'est une solution provisoire, mais je pense que ça ne peut pas être une solution durable, non. Et qu'à un moment donné, on aura quand même besoin de se retrouver tous ensemble en vrai. Se retrouver. Une envie qu'appellent de leur vœu les communistes et plus largement tous les Français. Et si je serais bien en peine de promettre que l'élection présidentielle se déroulera dans un monde redevenu un peu plus serein, ce qui se dessine avec plus de certitude, c'est que l'élection présidentielle devra compter sur une expression communiste enthousiaste et déterminée dont elle était orpheline depuis pas loin de 15 ans. Pas bien satisfait de cette journée et demie. De débat. Une journée et demie incroyable, parce que dans des conditions euh, sanitaires où on n'a pas le droit de se voir, on n'a pas le droit d'aller d'une région à une autre, on n'a pas le droit de circuler, eh bien nous, on a réussi à faire réunir 1000 euh, délégués de toute la France qui ont parlé, euh, débattu, amendé, voté, euh, tout ça dans la fraternité pour aboutir euh, à ce choix euh, d'avoir un candidat communiste à l'élection présidentielle, et c'est ce choix qui va être soumis maintenant au vote des adhérents. Et donc ce choix, en effet, il a été validé à plus de 60% pour une candidature communiste à présidentielle à plus de 70% pour que ce soit toi qui portes ça. Ouais, mais on ne va pas focaliser sur la personne. C'est une bien campagne. Bien sûr, mais oui, mais j'ai. Eh, oui, je... oui, mais oui. je réponds tout de suite. Oui. Mais bon, il faut, il faut, de toute façon, c'est une élection présidentielle, faut un homme ou une femme. Alors, donc, faut y aller. Ce que je souhaite, c'est de rendre majoritaire dans mon pays euh, les valeurs de, de fraternité, d'égalité, les valeurs de gauche, les valeurs humaines, euh, qu'on mette fin à la loi du profit, qu'on reprenne le pouvoir à la finance, et ça, on va le faire tous ensemble. Donc, la candidature à la présidentielle, ce sera une candidature collective. Et, et l'enjeu, c'est euh, les législatives qui ont lieu six semaines après. L'enjeu, c'est de prendre le pouvoir au Parlement aussi. C'est notre dernier vlog, déjà. Sur dix vlogs, on a vu des intermittentes, euh, des intermittents, euh, des artistes, mais euh, beaucoup d'ouvriers dans les usines, des restaurateurs aussi, des petits commerçants, des élus. Ma première question que je t'avais posée comme ça dans la voiture, c'était euh, quel était le lien finalement entre toutes les usines qu'on avait vues euh, quand on était allé à Rouen. Et aujourd'hui, ma dernière question, c'est ça, c'est quel est le lien entre tous ces gens que tu défends aujourd'hui Le lien, c'est euh, la colère qu'ils expriment tous parce qu'ils en ont marre de cette société qui euh, les méprise, euh, avec des petits salaires, des boulots, euh, des conditions de travail euh, insupportables. Donc, il y a ce ras-le-bol généralisé. Euh, chez beaucoup d'entre eux, l'envie euh, que ça change fortement. Il faut que ça change, on n'en peut plus. Euh, les jeunes pour le climat, euh, les salariés de l'usine menacée, euh, ceux dans les services publics, les hôpitaux, les enseignants, euh, ils veulent que ça, que ça change. Voilà. Ben, donc, euh, on va nous... Euh, tirer ce fil de la pelote pour euh, unir tout ce monde-là et faire en sorte qu'ensemble, on porte un projet d'espoir. Donc c'est un projet d'espoir, mais en même temps, un, un engagement, un pacte qu'on doit tisser entre nous. On va mener cette grande bataille, comme Yoda dans la Guerre des Étoiles. Pour le <rire> Parti communiste, tu voteras. Alors ça que sur les réseaux, <rire> si je le balance. Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur tous ces vlogs. J'ai appris énormément, on a touché des centaines de milliers de personnes sur les réseaux. J'espère que cet exercice aura servi peut-être à certaines et certains qui nous auront regardé on apprend un peu plus sur la... voilà, le paysage social français que tu défends et que tu vas continuer à défendre. À la prochaine À bientôt À bientôt Donc ça a été une série de 10 vlogs qui sont maintenant terminés. Je tenais à remercier le Parti communiste français parce que je tiens à souligner qu'aucune porte n'a été fermée, qu'aucune question n'a été refusée qu'aucune modification n'a été demandée. 10 des centaines de milliards regardaient toutes ces vidéos. C'est beaucoup de chiffres qui se résument en un seul mot. Merci et à bientôt.